Dans cette séquence, nous allons voir le principe de la lunette astronomique via sa construction optique. Nous montrerons également comment obtenir son grossissement en fonction des focales de l'objectif et de l'oculaire. Dans la lunette astronomique, l'objectif et l'oculaire sont convergents. L'objectif a toujours une plus grande focale, O1F'1, que celle de l'oculaire, O2F'2. La lunette astronomique est un système afocal. Des rayons qui arrivent parallèles au système en ressortent parallèles. Ceci se fait grâce à la coïncidence du foyer image de la première lentille, l'objectif, avec le foyer objet de la seconde lentille, l'oculaire. Pour faire la construction, nous allons utiliser donc le premier rayon qui passe par le centre optique O1 de la première lentille. Donc, voici ce premier rayon qui n'est pas dévié. Nous allons utiliser un deuxième rayon bleu parallèle au premier puisque l'objet qu'on observe est à l'infini. Et ce rayon donc, va venir croiser le premier au niveau du plan focal image, donc en un foyer secondaire image, puisque deux rayons parallèles, s'ils sont inclinés d'un certain angle par rapport à l'axe optique, viennent se croiser au niveau du plan focal image. Donc voici le devenir des rayons. Il donne naissance à l'image intermédiaire que nous avons notée A1B1. Notons que cette image intermédiaire est réelle. En salle de travaux pratiques, on pourrait la recueillir sur un écran. Ensuite, il va falloir trouver quel est le devenir de ces deux rayons qui viennent percuter la deuxième lentille, l'oculaire. Pour cela, on va... Une nouvelle fois, utiliser le rayon qui passe par le centre optique O2 de la lentille numéro 2, donc l'oculaire, et qui est parallèle au rayon rouge qui arrive. Nous savons donc, comme pour la première lentille, que deux rayons parallèles viennent se croiser au niveau du plan focal image. Donc ici, ce plan focal image au niveau de f'2. On sait que ici va être défini le foyer secondaire image sur lequel va arriver le rayon rouge ici donc voici le devenir de ce rayon rouge pour en faire la même chose avec le rayon bleu le rayon bleu ici est parallèle à ce rayon bleu là il définit un foyer secondaire image au niveau de du plan focal image de la deuxième lentille et le rayon donc arrive ici les deux rayons sont bien parallèles on a bien donc un système à focal. les rayons arrivent parallèles ils ressortent parallèles L'image sera regardée dans cette direction, vers le bas, alors que l'objet a été observé vers le haut. On placera donc notre œil ici pour observer cette image. Pour calculer le grossissement, eh bien, nous allons reprendre la définition G égale α' sur alpha. Voyons ce qu'en sont les angles α' et alpha. L'angle α', c'est l'angle sous lequel on va voir l'image. Donc, l'angle α' est relié à la taille de l'image intermédiaire A1B1. Et à la focale de l'oculaire, moins f'2. Tangente alpha' égale a1b1 sur moins f'2. a1b1 est négatif car l'image intermédiaire est dirigée vers le bas. f'2 est positive puisque l'oculaire est convergent. Donc moins f'2 est négative, Et finalement, alpha' est positif. Pour l'angle alpha, c'est l'angle sous lequel on voit l'objet. Cet angle alpha est donc négatif puisque dans le sens horaire. On voit qu'il est relié à. L'image intermédiaire 1B1. Donc on va pouvoir écrire que tangente alpha est à peu près égal à alpha, puisque les angles sont toujours petits, est égal à O1A1 sur A1B1. Alpha égale A1B1 sur F'1. Alpha est négatif, puisque A1B1 est négatif et F'1 est positif. Finalement, le grossissement donc, vaut a1b1 sur moins f'2 sur, un sur F 1 b 1 sur f'1, on obtient la même formule que pour les viennes de Galilée, f'1 sur moins f'2, mais cette fois-ci, comme f'2 et f'1 sont positifs, le grossissement est négatif, parce qu'on regarde l'image vers le bas, alors que l'objet était vers le haut, il y a donc inversion entre l'objet et l'image, donc le grossissement est négatif.